Oh putain ça sent les orsubes cette histoire Fais chier La part est au nom de Max Fulch Fulch quel nom de merde C'est encore un de ces braqueurs de la rue du Paradis Encore Bon bah prends les empreintes on fouille l'appart Non non Frat pose cette bière On est pas là pour ça Oh ça va Une bière 4 4 Tu La semaine, il on en a toujours rien trouvé, je te rappelle. Normal, Garcia, ça se passe toujours comme ça avec la pègre. Généralement, ils sont tous morts, qu'on a toujours rien compris ce qui se passe. Tu sais quoi C'est franchement pas plus mal. Ouais, tous sauf un. Et il a l'air particulièrement énervé, celui-là. Pourquoi il coupe des doigts Classique, Garcia. Je vous laissez une signature, cet abruti vachement gros ce machin. rends toi utile un peu. T'as rien trouvé de ton côté mmh. J'ai un... Château Meb 2019 ici. La mogul ça à part. On boira toutes les bouteilles que tu voudras quand on aura bouclé cette affaire, ok Reste concentré s'il te plaît. Pris ouais millimètre Ça, ça se fait. Ah, ah. Ça c'est bien ça. Oh Frat, on n'as pas fini de bosser là. <rire> tu vas voir, avec un petit peu de muscade, ça passe tout seul là. Frat putain Viens m'aider maintenant. Yes. Il y a une trappe derrière le meuble. Ah, J'ai allé mais on voit rien. Hein. C'était oh. ça, Fratz. Oh. C'était ça. Allez, ouvre une bouteille. Ah oh, ouais. Je oh. vais appeler le boss. Thank <laughs> you. C'est encore un de ces braqueurs de la rue du paradis. C'est le quatrième de la semaine il on a toujours trouvé juste à l'heure. Il a l'air particulièrement énervé celui-là. Pourquoi il coupe tes doigts Pourquoi il coupe tes doigts et